Personne ne me sert de référence. Non. Pourquoi Aucun adulte pour me guider, moi. Moi je.. Je, je fais mes, mes, mes trucs tout seul. Il y a des adultes, bah, par exemple les youtubers, qui sont plus vieux, qui ont plus, euh, plus un peu Je dirais un peu plus d'expérience sur internet parce que ils ont connu un peu les débuts et euh, comment ça a évolué. Euh, donc euh, ils savent généralement ce que comment Internet s'est fait tout ça après euh, avec euh, mes proches ouais, c'est un peu plus compliqué qui sont pas vraiment investis dedans mais c'est pas c'est pas vraiment un obstacle je sais pas si je pourrais vraiment attendre quelque chose d'eux. Euh, parce que bah moi j'ai grandi dedans depuis tout petit donc euh, j'ai déjà pas mal de, de choses mais euh, pour moi, euh, ouais, des, des fois on peut, on peut avoir des surprises. C'est ma mère qui comprend rien sur les réseaux. <rire> à chaque fois, genre, elle avait euh, mon ami, et dès que je fais quelque chose, et ben, elle, me, elle me le reproche parce qu'elle dit que c'est mal ce que je fais, ben, alors que c'est ce que tout le monde fait. Nous, on n'avait aucun cours qui nous disait attention, euh, ce qui circule sur Facebook, c'est pas forcément vrai, alors qu'on était quasiment tous sur Facebook déjà. Ils étaient pas au courant de tout ce qui se passait et euh, et même, enfin maintenant euh, tout ce qui est cyberharcèlement et, et tout ça, ça, ça se développe vachement. Donc je pense qu'ils sont un peu plus euh, sensibilisés. Avant, on n'avait pas trop de repères. C'était que à la maison que ça se faisait quoi. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir deux grands frères euh, qui euh, eux étaient déjà euh, étaient déjà sur euh, ces réseaux sociaux là avant moi, donc euh, qui avaient euh, qui, qui était là un peu pour me coacher quoi mais, euh, mais c'est vrai que des adultes j'ai pas eu trop de, de de points de repère quoi